Bonjour dans cette vidéo je vais répondre à la question comment gagner en bourse et comment avoir le meilleur taux de réussite car effectivement il ne suffit pas de gagner un petit peu en bourse il faut essayer de gagner beaucoup le plus possible donc avoir le maximum de taux de réussite dans les trades. Alors si vous observez un marché par exemple le DAX ou l'euro dollar vous allez constater une chose au plus le délai durant lequel vous allez observer le marché est long, au plus vous constaterez que le marché peut partir dans un sens puis dans l'autre. Que faut-il en conclure Il faut en conclure qu'au plus vous attendez, au plus le risque que le trade que vous avez pris parte à contre sens de celui que vous avez choisi. Ça fait des années que j'observe les marchés, que je cherche des méthodes de trading efficaces, et j'en suis arrivé en 10 ans d'expérience à la conclusion qu'au plus court vous prenez votre trade, au meilleur sera votre taux de réussite. Quand vous voyez un marché comme l'euro dollar qui monte puis qui descend après quelques pips, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les meilleurs traders au monde, ceux qui traitent des millions d'euros, ils traitent à court terme, donc ils prennent un trade de quelques pips puis ils coupent leur position et qu'est-ce qui se passe comme ce sont des millions qui sont en jeu et bien le marché redescend donc forcément il faut suivre ce que font les meilleurs traders du monde donc il faut trader à court terme. Vous pouvez parfois avoir de la chance et avoir un trade qui dure plus que quelques pips mais votre taux de réussite si vous voulez un taux de réussite élevé, il sera toujours meilleur si vous tradez à court terme. Donc vous faites des petits trades. Moi, je conseille à mes étudiants de prendre des trades entre 2 et 10 pips une fois qu'ils sont rentrés sur les marchés. Donc prendre leurs bénéfices rapidement avant que le marché justement ne corrige. Et c'est là tout le plaisir qu'on a lorsqu'on a une bonne méthode de trading de pouvoir faire des taux de réussite de 90 à 100%. Et c'est ce que vous pouvez obtenir avec ma méthode de scalping et ma méthode Ishimoku. Les deux combinés vous donnent un taux de réussite très important. Vous avez accès à cette méthode de trading, vous avez un lien ici au-dessus vers ma méthode de scalping ma méthode Ishimoku et vous avez un prix promotionnel si vous, si vous achetez les deux. Pour 297 euros, vous avez une méthode de trading efficace à court terme. Et vous verrez que vous arriverez à ces taux de réussite de 90% à 100% et que vous pourrez donc avoir de très bons résultats en trading très rapidement. Donc observez bien les marchés, regardez et vous verrez que ce que je vous dis est confirmé au plus longtemps vous attendez, au moins vous aurez des bons taux de réussite. Donc contentez-vous de prendre des petits trades, ne vous imaginez pas que vous pouvez ouvrir un trade le matin et le soir quand vous rentrez, regardez prendre vos bénéfices, ça c'est utopique. Il vaut mieux prendre des trades à très court terme et cumuler vos gains sur une journée, vous pouvez très bien, sans forcément avoir un gros capital au départ, arriver à de très bons résultats. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous et Ainsi, je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos, comme tous les étudiants et les personnes qui sont intéressées par le trading et qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.